Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourope, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui c'est Warhammer Academy, hashtag 4, sur la micro-gestion à Warhammer 40 000. Là vous vous dites, la micro-gestion, qu'est-ce que c'est Eh bien vous allez le découvrir de suite dans cette vidéo. Avant ça, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et pour nous soutenir, ça se passe sur Tipeee. Allez, c'est parti les amis La micro-gestion, qu'est-ce que c'est À Warhammer 40000, la micro-gestion, c'est vraiment ce qui va donner un aspect tactique au jeu. Ça va être l'ensemble des actions, euh, de mouvements, de placements, euh, de choix de cibles, de retrait, de perte de figurines qui vont impacter votre partie. Une bonne micro-gestion dans votre jeu vous fera remporter la game. Une mauvaise micro-gestion vous fera perdre la bataille. Dans cette vidéo-là, on va aborder ces thématiques-là par phase Phase de mouvement, phase psychique. On parlera aussi de la phase de tir. Et enfin, de la phase de charge et de la phase de corps à corps. On va mettre sur table en place des de figures qu'on va vous présenter, que vous allez systématiquement retrouver dans vos parties et qui pourront vous servir dans vos groupes de joueurs. On commence de suite par les premiers cas de figure sur la phase de mouvement. On se retrouve sur la table de jeu. Warhammer 40000 est un jeu qui repose essentiellement sur euh, les bulles que procurent euh, les auras des personnages avec les buffs et les debuffs. En l'occurrence, le patriarche que vous avez ici donne une aura à 6 pouces de sans peur à toutes ses unités amies. Ce que je vais avoir à faire, c'est prendre l'objectif 1 qui est ici et, euh, et je vais vouloir le prendre avec mon patriarche. Il faut savoir qu'actuellement, je me suis positionné judicieusement pour être dans l'aura de mon sans peur. Si je fais avancer mon patriarche pour qu'il vienne prendre l'objectif, ici, je ne suis plus dans l'aura de mon « sans peur ». Il va falloir absolument, du coup, que je fasse euh, déplacer une unité, une figurine de la troupe euh, alliée, pour garder mon aura de « sans peur ». Ce que je vais faire, eh bien, tout simplement, je fais avancer une figurine pour capter cette aura, et dans la mesure du possible, je vais rester sur l'objectif. Ce qui fait que si, lors de ma phase de tir adverse, eh bien, je perds toutes ces unités-là, ici, la figurine qui est restée et sans peur et donc ne testera pas au moral et surtout, elle tient encore l'objectif. Ce, qu ce qui est important de mettre en avant ici, c'est toujours de calculer vos auras dans vos déplacements et si vous pouvez le faire un maximum, c'est de les anticiper en vous disant que je vais projeter cette figurine-là, je veux la mettre là, comment je vais faire pour que mes autres figurines puissent continuer à garder l'aura Une seule figurine est suffisante pour capter l'aura générée par un personnage et que plusieurs unités peuvent capter la même aura. Là, on va rester encore sur le cas du patriarche qui diffuse son sans peur, puisque l'armée qui est ici, on a énormément besoin. Je vais partir du principe que euh, je veux protéger ma, ma backline qui est ici, je veux protéger ces personnages et surtout je veux pas que mon adversaire arrive dans mon dos, je veux pas qu'il arrive dans mon flanc, je veux vraiment le repousser face à moi. Je suis sur ma phase de mouvement, je vais donc bouger mes figurines qui sont déjà sur table et à la fin, puisqu'on sera sur mon tour 2, à, à la fin de ma phase de mouvement, je pourrai arriver des frappes en profondeur. Donc, ce que, que je vais faire Je vais avancer mes figurines euh, et surtout, eh bien, je vais faire en sorte d'avoir toujours un modèle, un socle à 9 pouces ici, de façon à ce que mon adversaire ne puisse pas rentrer de figurine là. Ensuite, tout en gardant ma cohésion d'unité, je vais pouvoir étirer un petit peu mon cordon. Donc déjà, ça veut dire que mon adversaire, sur sa phase de mouvement, ne pourra ni arriver dans mon dos ici, ne pourra ni arriver dans, sur le côté ici. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Surtout, ce qui est important, bah, c'est de vérifier que ma figurine est eh bien à 6 pouces et capte le rat du sans peur. Oui, c'est le cas. Je fais donc la même chose ici. Je vais mettre ma réglette de 9 pouces ici. Voilà. Personne n'arrivera dans mon dos. Ici, ici, ici. Et personne n'arrivera dans mon flanc. J'ai conservé ma bulle de sans peur ici. Donc déjà, j'ai quadrillé ma backline avec une, une unité de 5 socles de 32 et une autre unité de 5 socles de 32. Donc eux sont plutôt safe. Et ce que je vais faire, je vais vouloir aussi repousser mes adversaires. Donc là, ce qui est intéressant sur les unités populeuses, c'est de se rappeler eh bien, euh, de garder systématiquement une figurine à 6 pouces. Donc là, euh, je vais capter mon aura avec une figurine qui sera celle-ci. D'accord Paf et ensuite, eh bien, je vais, tout en gardant ma cohésion d'unité, repousser mes figurines. L'important, c'est que la dernière figurine soit à moins de 9 pouces du bord. Les autres vont pouvoir éventuellement quadriller ici et ici pour éviter que si mon adversaire arrive devant, il puisse trop facilement traverser mon cordon. Bien, sauf que là, je suis pas mal, je suis protégé sur ma backline, je suis si protégé de mon avant. Euh, en revanche, et eh bien euh, là, c'est un peu chichiteux parce que mon adversaire pourrait éventuellement arriver des frappes en profondeur dans cette zone-là et surtout euh, me rocher. Ce qu'il va falloir prendre euh, surtout en compte, c'est les décors et la troisième dimension, là en l'occurrence. Euh, on peut avoir un capitaine, un capitaine euh, alors un capitaine Space Wolf ou un capitaine Blue Angel, hein, les clients qu'on connaît bien pour leur violence au corps à corps, il peut très bien arriver en frappe en profondeur ici, d'accord Ou il peut très bien arriver en frappe en profondeur si je me mets là, voilà. En gros, il peut arriver assez aisément ici. Et là, euh, ma figurine ne suffira pas à le repousser. Donc, il va falloir que je fasse venir un cordon supplémentaire et là euh, que euh, je capte la, la, troisième, la troisième dimension tout simplement en fait, les bâtiments. Donc, je vais venir d'abord, dans un premier temps, capter mon aura de sans peur, qui est indispensable. Ensuite, euh, bah, je vais continuer mes cordons. Donc, il faut savoir que ici on aura la cohésion d'unité avec une figurine qui va venir ici. Et ensuite, eh bien je vais repousser tout ce petit monde, encore une fois, en tenant cet étage-là. En tenant cet étage-là, là, là euh, ma figurine repoussera et personne n'arrivera. Et ensuite, eh bien je vais pouvoir continuer à repousser éventuellement... Euh, mon adversaire, toujours en ayant aussi ici, tac, et ici, tac. Lui va, lui va devoir bouger un tout petit peu pour capter la cohésion d'unité avec celui qui est en bas. Celui qui est en haut capte la cohésion d'unité avec celui-ci, et celui-ci la capte avec celui-là. Toute l'unité capte le sans-peur. J'ai donc une zone défensive qui est plutôt bien agencée. Est plutôt correct et, euh, et avec la totalité de mes unités qui captent la bulle de mon patriarche bien évidemment là sur table on a quelques centaines de points on se doute qu'à sur des formats plus complexes avec du jeu euh, plus dur et ben il va y avoir beaucoup beaucoup de choses à prendre en compte et c'est ce qui va rendre un aspect complètement tactique un aspect stratégique au jeu Okay, toujours dans la notion euh, des bulles et de la micro-gestion, on va avoir le fait eh ben, de cadencer son mouvement d'unité. Euh, là, en l'occurrence, j'ai un, un Tech Marine et qui va bénéficier euh, d'un stratagème euh, de euh, Psychic Awakening. Il va donc donner euh, une aura de 6 pouces, il va donner une CT de 2+, aux, aux figurines à 6 pouces de lui. C'est génial, c'est extraordinaire euh, C'est l'amour de Your Games Workshop pour ses Space Marines. Euh, ce qu'il va falloir, eh ben, en termes de micro, c'est de commencer à faire bouger ma bulle et ensuite faire bouger mes châssis, parce que mes châssis ont une bien plus grande capacité de mouvement que mon générateur de bulle. Je vais donc euh, vouloir avancer, parce que j'ai des, des certes, j'ai des canons destructeurs, mais j'ai aussi des armes qui tirent à plus courte portée, donc je vais quand même vouloir avancer avec mes répulsors et je vais donc faire advance ma bulle en premier. Je vais la faire advance de 5, j'ai un mouvement euh, de 6, ce qui fait que moi ma figurine bouge de 11, je vais la faire bouger à son max, ici, et ensuite, eh bien, tout en conservant mes bulles, je vais déplacer mes châssis. Donc si je veux faire avancer mon châssis au maximum, eh bien, euh, je vais venir ici capter la bulle. J'en profiterai aussi pour protéger mon personnage et repousser d'éventuels FEP. Il faut savoir que eh ben, je vais repousser des FEP à 9 pouces et qu'en plus mes répulsors mettent moins d'eux à la charge. Donc ça c'est aussi intéressant de pouvoir avancer en phalange comme ceci tout en gardant euh, mes bulles. Ce que je voulais démontrer dans ce cas là c'était le fait de tout simplement faire avancer ces bulles en premier pour pouvoir placer vos figurines plus judicieusement par la suite. Ok, petite démonstration de positionnement de micro et là on va passer dans, aussi dans la notion d'anticipation, anticiper une éventuelle phase de charge adverse et notamment la règle spécifique d'intervention héroïque euh, qui dit que si une figurine ennemie finit une charge à, moins, à 3 pouces ou moins euh, d'un personnage, euh, il peut effectuer une intervention héroïque. S'il arrive à finir à 3 pouces ou moins de la figurine ennemie. Donc, ce qui est intéressant en termes d'anticipation et de micro, eh bien, euh, donc là, j'ai des socles, des gros socles de 40. Donc, il faut savoir que les socles de 40 euh, mm, donc, euh, bah, ça, fait, euh, moins de, ça fait moins de 2 pouces, puisque la cohésion de 2 pouces représente 50 mm. Donc, là, ce que je vais faire, je vais surtout bien garder euh, ma cohésion de 2 pouces, ici, dans mon positionnement. D'accord Et euh, de façon à ce que, euh, si j'ai à faire une intervention héroïque, ma figurine puisse passer. ok. Peu importe d'où vient mon adversaire. Donc, si je veux avancer, alors mes agresseurs, en l'occurrence, n'avancent que de 4, d'accord Donc, en gros, si je veux avancer, ici, ici, ici, d'accord Je fais en sorte de garder euh, mon triangle de mouvement, ici, ma cohésion, et ici, ma cohésion, pour ensuite avancer mon personnage et le remettre au milieu, mais garder toujours, et eh bien, un boulevard de passage pour mes interventions héroïques. Donc on est sur ma phase de mouvement. On reverra après par la suite comment on va pouvoir faire tout ça sur la phase de corps à corps. A titre d'information et de démonstration, un socle de 50 mm, euh, comme celui de Gascule, donc notre proxy Gascule, pourra passer aussi dans la cohésion d'unité, puisque son socle fait moins de 2 pouces et que la cohésion d'unité est de 2 pouces. Donc là, pour le coup, le joueur orc a tout intérêt à faire attention, lorsqu'il avance, à garder eh bien, cette cohésion pour pouvoir éventuellement faire passer son socle en cas d'intervention héroïque. Si, par maladresse, par inadvertance, eh j'avance mes orcs de cette manière-là, Ici, ici, ici. Ok. et eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué à Gascule de faire une intervention héroïque. Euh, sauf si euh, le joueur adverse vient, vient mal placer une figurine ici. Euh, dans la mesure où l'adversaire reste devant, Gascule ne pourra pas passer lors de ses interventions. Un Drain Out Iron Hands, sur lequel j'ai utilisé le stratagème pour le faire devenir personnage, bien évidemment ne passera pas entre les figurines, euh, donc là on est dans une configuration où de toute façon euh, je serai bloqué sur mon intervention héroïque et seul un mauvais placement de mon adversaire me permettra de lui taper dessus. On va voir maintenant comment on optimise euh, les transports et le débarquement des transports. Euh, vous avez vu dans plusieurs rapports de bataille que je me servais des Goliath avec euh, mes aberrants et vous allez vite comprendre pourquoi euh, c'est intéressant. Alors euh, la règle dit, quand une unité est dans un transport, elle est considérée en tout point euh, comme n'étant pas sur le champ de bataille. Donc elle ne bénéficie pas, euh, si c'est un personnage, elle, il ne fait pas bénéficier de ses bonus et de ses buffs aux unités à 6 pouces, euh, etc., etc. Maintenant, quand je débarque de mon transport, euh, ma figurine doit être à 3 pouces de n'importe quel point de la coque. Euh, et ma figurine ne, ne doit pas y être entièrement. Ce qui veut dire que quand je vais faire débarquer mon premier aberrant, eh bien, je vais me mettre à un point de la coque, ici, donc je me mets sur le pneu. OK. Et je vais mettre le tout bout de mon socle, ici, à 3 pouces. Ce qui fait que déjà, en termes de projection, avant même d'avoir bougé, ma figurine, elle est à plus de 4 pouces. L'avant de ma figurine est à plus de 4 pouces. OK. Ensuite, je vais bouger de 6 pouces parce que c'est ma capacité de mouvement. Et comme euh, j'ai bien envie de sauter à la gorge de mon adversaire, je vais « Advance ». Je vais donc Advance de 4, ce qui me fait un mouvement de 10. Généralement, les aberrants sont joués en twist X pour avoir plus de l'Advance, ce qui fait que je vais avoir une Advance en réalité de 6, ce qui fait que je vais bouger de 12 pouces. Donc ici, le devant de mon socle de ma figurine va se retrouver ici. Ce qui veut dire que par rapport à mon châssis, ma figurine a été projetée à 4 plus 12, elle a été projetée à 16 pouces. Et ensuite, eh bien il faut bien évidemment que toutes mes autres figurines restent dans l'aura des 16 pouces du véhicule. Le devant, on parle bien ici des devants des socles. Donc, un adversaire qui n'est pas avisé et qui n'a pas pris en compte eh bien, que je vais pouvoir projeter aussi loin mes figurines, aura tendance à se rapprocher un petit peu trop euh, de mes transports. Et, euh, et se prendre un, un joli, euh, une jolie projection en retour. Donc, toujours maximiser votre placement en bénéficiant, en mettant vraiment qu'un bout de socle à 3 pouces de votre châssis, de façon à gagner un pouce de projection et, euh, et ensuite euh, appliquer vos mouvements. Et comme on peut le voir dans ce cas-là, les aberrants ont fait un joli jump. Sur ma phase de mouvement. Et avant ma phase de tir, je vais décider de cercueil ce Goliath. Il y a 10 aberrants dedans. Euh, en tant que Space Marine, je ne les apprécie pas forcément, euh, ces gars-là. Donc, je me dis, eh ben, mon adversaire euh, s'est mal positionné, m'a laissé la place pour que je puisse faire un joli cercueil. Et donc, je vais le faire. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, eh ben, c'est que je vais finir mon mouvement à plus d'un pouce de son châssis, ici, ici. Et je vais bien l'entourer. De cette manière en l'entourant correctement, ici, et en ayant toujours, en étant toujours à plus d'un pouce, et eh bien, euh, si je lui envoie une grosse salve au hasard de canon destructeur de répulsor, et que je le détruis, il explose ou non, peu importe, mais en tout cas, les figurines vont devoir débarquer avant que j'enlève la figurine. Il ne, je ne pourrais donc pas enlever la figurine et mettre mes aberrants au milieu. Ça ne fonctionnera pas. Donc, je dois débarquer mes troupes, d'un châssis qui a été, d'un transport qui a été détruit. Et là, en l'occurrence, dans la configuration qui est là, sachant que mon socle fait plus d'un pouce, puisque c'est un socle de 32 mm, et que je suis à plus d'un pouce du châssis, à aucun moment, si j'ai fait correctement euh, un cercueil, à aucun moment, mon joueur euh, Kulgen Sealer pourra se trouver avec un aberrant à plus, dans les 3 pouces du châssis, et à plus d'un pouce de moi. Et comme la règle stipule, si vous ne pouvez pas poser une figurine sur le champ de bataille, elle est considérée comme détruite. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas débarquer ses aberrants, il meurt automatiquement et le châssis est détruit et on se retrouve dans cette configuration-là. Donc là, un contre-exemple qui sera euh, plutôt euh, réalisé, notamment à la charge. Si mon adversaire ou si le joueur Iron Hands décide de mal se positionner et notamment de charger en collant le châssis, ce qui, est absolument, ce qui est absolument inutile, Ici, et que je détruis le châssis, eh ben, je vais pouvoir débarquer mes aberrants à 3 pouces de mon châssis et à plus d'un pouce des figurines ennemies. Ici, je suis bon. Donc, je vais pouvoir mettre tous mes aberrants de façon cohérente. ici et mon châssis est détruit. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on débarque d'un châssis ou qu'on en embarque, on n'a pas besoin d'avoir la place pour passer. Donc c'est-à-dire que ici mes aberrants ont pu débarquer même si euh, sur la table mes socles n'ont pas la place de passer entre les adversaires puisque lors des phases d'embarquement et de débarquement, en, au, au sens propre des règles, c'est comme si les unités étaient téléportées dans un châssis ou téléportées à l'extérieur. Ce qui veut dire que là, mes aberrants pourraient, s'ils le souhaitent, rembarquer dans le Goliath sans avoir à passer au travers des figurines Space Marines. Donc ça, c'est important à savoir. D'où l'intérêt, si vous chargez le châssis pour le détruire, de venir tout juste vous mettre à un pouce, ici, puisque vous pourrez le taper. Donc vous êtes à moins d'un pouce de votre châssis et, euh, et votre adversaire ne pourra pas en débarquer. Donc je vais vous mettre en scène une erreur de jeu, euh, une erreur de micro-gestion que j'ai pu faire sur un tournoi et qui m'a coûté très cher pour la partie, euh, donc je vais vous en faire profiter pour qu'il ne vous arrive pas les mêmes choses. Euh, en l'occurrence je m'étais positionné comme ça sur un décor qui est à peu près similaire avec une ruine assez haute ici euh, et je m'étais positionné de la sorte en me disant mon adversaire face à moi joue Blue Dungeon avec euh, un Storm Talon et un Interceptor, euh, néanmoins euh, s'il vient ici pour euh, me smasher mon Magus, euh, je vais pouvoir après lui cracher son avion en me positionnant. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est que mon adversaire a envoyé son Storm Talon ici. J'irai même qu'il l'a placé ici. Le Magus personnage certes, mais étant le plus proche, il a donc pu tirer dessus ce qu'il a fait et il l'a tué. Sur mon tour, à moi, sur mon tour de mouvement, c'était mon tour 2, j'ai donc pu arriver des frappes en profondeur. Donc là, mon objectif, c'était de lui cracher son avion. Donc j'ai laissé euh, quelques unités orbite et annexe. Donc ne faut pas oublier qu'un avion doit pivoter de 90 degrés et ensuite bouger d'un minimum de 20, sinon il se crache. Donc en gros, je me suis positionné de la sorte. Pour bloquer le mouvement de son avion. Sauf que une chose que j'avais complètement omis, c'est que lui à sa phase de mouvement, il pouvait faire ça. Pivoter de 90 et venir se positionner là. Donc j'ai utilisé, j'ai sacrifié mon magus sur un mauvais positionnement. Donc déjà, c'est une mauvaise gestion, de la, une mauvaise micro-gestion. Et en plus, j'ai utilisé un cordon, donc des unités qui sont quand même importantes, qui vont permettre de capturer des objectifs ou de projeter nos unités dans le camp adverse. Et j'ai utilisé cette unité-là pour rien, puisqu'elle n'a aucun cas permis de cracher l'avion. Ce que j'aurais dû tout simplement faire, et c'est là que je veux souligner l'importance de la micro-gestion, parce qu'il m'aurait suffi de placer ces deux figurines-là, ici et ici, et mon adversaire n'aurait jamais aventuré son Storm Talon pour tuer 10 euh, Brood Brothers. Puisque lorsqu'il va faire venir son avion, s'il le fait, il va devoir faire tirer toutes ses armes en même temps en choisissant des cibles différentes. Donc à aucun cas, le Storm Talon ne va pouvoir choisir le Magus comme une cible éligible à l'un de ses tirs. Je tiens à rappeler aussi, et là, je l'avais encore oublié sur cette partie, que le Storm Talon a la particularité de pouvoir passer en stationnaire. Donc quoi qu'il arrive, même si je me place bien et qu'il se place là, je ne peux pas cracher son avion parce qu'il lui suffira tout simplement de passer en stationnaire et il pourra bouger allègrement comme n'importe quel véhicule qui a fly. Et euh, de ce fait aussi pouvoir se faire charger par les unités qui sont au sol. Ce qui n'est pas forcément favorable euh, pour ces avions dans les lignes du Gen Stealer Cult. Erreur de ma part, sanction immédiate par un adversaire très aguerri que j'avais face à moi. Voilà, j'espère que vous ne ferez pas à votre tour cette erreur. Ok, euh, toujours dans la micro-gestion des positionnements et des mouvements. Euh, en l'occurrence, on a un joueur Astra Militarum avec euh, bah, 10, euh, 10 fantassins et un gros châssis. Et on a face à lui eh bien, un joueur Thousand Sounds qui a décidé d'envoyer ses Tsangor au corps à corps. En même temps, ils sont faits pour ça. Le joueur Astra Militarum a fait une erreur importante c'est de placer ses figurines collées au mur, puisque euh, eh bien, les Tsangor vont pouvoir déclarer leur charge. Et venir contacter les fantassins qui sont ici tout en restant de l'autre côté du mur. Ils finissent donc leur mouvement à moins d'un pouce d'une figurine adverse. Ce qui est bon. La deuxième ligne sera à moins d'un pouce d'une figurine engagée. Donc mes deux rangées de tsangor vont pouvoir taper et laver ce pack-là. Ce qui va se passer, c'est que mes Tsangor, une fois qu'ils auront tapé sur les gardes, vont pouvoir rester en dehors des lignes de vue de ce châssis. Donc c'est intéressant de le noter que si vous avez à placer des unités dans les ruines et notamment pour protéger des unités de tir, pensez à rester à plus d'un pouce de la ruine. Ce qui va obliger votre adversaire tout simplement eh bien à traverser la ruine pour venir vous contacter. Donc là en l'occurrence les Tsangor vont devoir venir ici pour pouvoir vous contacter et donc se mettre en ligne de vue du Lehman Ross. Bien évidemment, dans la mesure du possible et dans cette, cette configuration-là, le joueur euh, Tsangor va essayer de charger les fantassins et ensuite d'effectuer des mouvements de peel-in et de consolidation pour venir tout simplement contacter le Lehman Ross. puisqu'un Lehman Ross contacté sera obligé de désengager à sa phase de mouvement suivant et ne peut pas se désengager et tirer. Ok, chose très simple, pareil, toujours de la micro-gestion et qui va nous permettre de faire la bascule entre la phase de mouvement et la phase Psy. Euh, si vous avez des psychers, dans la mesure du possible, pensez à sortir des auras euh, de dispel, d'abjuration de votre adversaire. Donc prenez-le toujours en compte, demandez à votre adversaire où sont ces Psykers, parce que sur un adversaire qui a plusieurs figurines euh, qui sont mélangées dans des packs, etc. etc., C'est toujours intéressant de savoir où sont les Psykers adverses et de sortir de l'aura de leur abjuration. Là en l'occurrence, mon Eurotrop qui est ici euh, est dans l'aura de dispel d'Ariman. Et, euh, et bien, lorsque je vais jeter mon sort, Harryman pourra le contrer. Il me suffira tout simplement bien, de reculer, je suis à 18 pouces et donc je vais reculer un petit peu, je serai à plus de 24, ici, je suis hors d'aura d'abjuration d'Ariman et je vais pouvoir maintenant passer sur ma phase psychique. Ok, chose très simple pour la phase de psy, il n'y a pas énormément de micro en termes de positionnement et de placement, puisque vous l'aurez déjà mis en œuvre à la phase précédente, qui est la phase de mouvement. Donc là, ça va être un petit peu comme à la phase de tir, on va parler plus de séquençage, c'est-à-dire bien choisir dans quel ordre vous passez vos sorts. Là, on va parler tout simplement de châtiment, on va servir du codex euh, tyrannide pour, pour, pour, euh, pour se servir d'exemple. Euh, néanmoins, ça marchera sur d'autres codex, notamment le Thousand Sons que vous avez en face. Ça marchera aussi chez les orques chez bien d'autres armées. Là, la particularité, c'est que euh, mon Neurotrope qui est ici a une capacité intrinsèque de sa data datasheet. Il est capable de relancer les G ratés de 1 sur les phases de psy. Ce qui n'est pas le cas de mon prince ailé. Ce qui veut dire que si je dois jeter euh, deux châtiments, là ce que je vais faire dans cette situation-là, il, il vaut mieux séquencer en commençant à jeter lui, puisque lui va passer son châtiment sur un 5 et qu'il ne bénéficie d'aucune relance, et ensuite jeter le deuxième châtiment qui passera sur un 6, avec le Neurotrope qui lui a un petit fiabilisateur supplémentaire, donc autant le mettre à profit. Je vais donc passer un premier châtiment avec mon Prince, qui va passer à 6. Bien évidemment je suis hors de portée de dispel d'Ariman, ce qui va faire que je vais faire donc des 3 Mortal Wound. Ça fait 3 Tsangor qui meurent, et ensuite passer un deuxième châtiment avec mon Neurotrope qui lui a un fiabilisateur pour la relance des 1. Je fais 4, mon châtiment ne passe pas. Néanmoins, j'ai une de relance des 1. Je fais 8, mon châtiment passe. Je fais donc des 3 mortales. J'en refais 3 supplémentaires. Je tue donc médecin gore. De façon générale, pour la phase de psy, euh, comme je vous l'ai dit juste avant, le plus important, c'est le séquençage. Et dans la notion de séquençage, on va garder à l'esprit qu'il faudra systématiquement passer, dans un premier temps, vos sorts les plus importants, les sorts indispensables sur vos phases de psy. Si vous êtes un joueur orc et que vous voulez euh, envoyer un pack de 30 boys dans les dents de votre adversaire, passez d'abord votre dad jump avant de passer d'autres sorts. Parce que ça va vous permettre éventuellement d'utiliser votre relance avec un point de commandement euh, sur la phase de psy. N'oubliez pas que vous avez aussi la capacité de vous désengager éventuellement des corps à corps pendant votre phase de psy. Ce qui peut vous permettre d'utiliser des unités qui tirent et qui, normalement, ne le feraient pas si elles s'étaient désengagées. Là, en l'occurrence, le tour précédent, mon adversaire m'a envoyé des Tsangor dans mon unité de guerrier tyrannide, qui a des armes de tir qui sont quand même conséquentes, des canons venins, des crash morts. Et donc, euh, du coup, je ne pourrai pas faire tirer cette unité à mon prochain tour. Donc maintenant, je vais être sur mon propre tour. Je ne vais pas les désengager parce que si je les désengage, je ne peux pas tirer. Néanmoins, je vais venir les désengager grâce au châtiment avec la capacité de leur envoyer des Mortal Wounds. Alors il faut savoir que le Codex Tyrannid possède euh, un sort qui s'appelle Psychic Scream qui va me permettre d'envoyer des Mortal Wounds supplémentaires et qu'il y a de très nombreux Codex qui ont la capacité de le faire. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais d'abord envoyer un premier châtiment avec mon prince. Ça passe, il n'y a personne, ne l'aura de dispel. Je fais donc deux mortales Je tue deux Tsangor. Et ensuite, avec mon Eurotrop, j'envoie mon dernier châtiment. J'ai fait 10, ça fait minimum une mortal wound. Inutile d'envoyer un des trois, puisque celle-ci est automatiquement morte, ce qui fait que mon unité est désengagée pour sa phase de tir, sans s'être désengagée réellement à sa phase de mouvement, elle pourra donc tirer sur sa prochaine phase. Et on passe de suite avec la microgestion en phase de tir. Au titre de microgestion pour la phase de tir, tout comme pour la phase de psy, on va surtout parler de séquençage. Le séquençage, c'est-à-dire bah, le choix des cibles et l'ordre dans lequel je vais décider de faire tirer mes unités. Pour cela, on va prendre en compte la portée et les lignes de vue. C'est vraiment les deux notions qui vont trancher sur le séquençage. Là, en l'occurrence, eh on va parler de lignes de vue dans cet exemple-là. Il faut savoir que euh, mon unité de guerrier tyrannide n'a de ligne de vue que sur cette figurine-là. Et euh, mon prince volant, quant à lui, a de ligne de vue sur toute l'unité. Il va donc falloir que je séquence mes tirs. Je vais faire tirer en premier mon unité de guerrier tyrannide. Pourquoi Parce que si je ne le fais pas et que je fais tirer en premier mon prince tyran, eh bien mon adversaire n'aura qu'à enlever cette figurine-là et du coup mes guerriers tyrannides ne pourront plus tirer. Du coup, important en termes de séquençage, je fais tirer d'abord la figurine, les figurines, l'unité qui a le moins de lignes de vue. Dans cet exemple-là, ce sont mes guerriers tyrannides. Mes guerriers tyrannides vont tirer sur cette unité et ensuite mon prince ailé pourra tirer. Au titre des séquençages en phase de tir, précédemment on vous a parlé des notions de ligne de vue, faire d'abord tirer les unités qui ont le moins de ligne de vue pour ensuite faire tirer celles qui en ont plus. Eh bien en phase de tir et sur la notion de distance, il faudra faire tirer d'abord les unités qui ont le moins de portée et ensuite celles qui en ont le plus. Pourquoi Parce que ici, j'aurai des écorcheurs avec une portée de 12 pouces. Ici, j'aurai des dévoreurs avec une portée de 18 pouces. Et ici, j'aurai un canon venin avec une portée de 36 pouces. Si je fais l'erreur de faire tirer mon canon venin en premier, mon adversaire pourra tout simplement sortir les trois premières figurines. Et de ce fait, mes dévoreurs qui est à 12 pouces n'ont plus la portée pour tirer. Du coup, d'abord, je fais tirer... Mes dévoreurs qui sont à 12 pouces, c'est eux qui ont le moins de portée, donc eux ont, des cibles, ont une cible éligible qui est cette escouade-là. Ils tirent, ils peuvent faire un ou deux morts, ce sera déjà beaucoup pour, pour une unité de 5 gaunt. Et ensuite, je ferai tirer mes dévoreurs qui ont une portée de 18 pouces pour enlever 4 figurines, dira-t-on. Et enfin, mon canon venin finira l'unité. Je serai un joueur tyrannide accompli et content car j'aurai bien séquencé mes tirs. Dans ce cas-là, et pour de nombreux codex comme les orques ou d'autres types, les nécrons euh, ou les Space Marines du chaos avec leurs vagues de cultistes, leurs vagues de traîtres, euh, certaines unités sont capables de euh, se re-heal, de se repop, euh, de revenir. Euh, toujours intéressant de positionner une figurine hors l'os, hors ligne de vue, de façon à ce que si votre unité se fasse laver au tir, on ait un petit gars qui survive et qui permette de faire bénéficier votre euh, pack de bonus. Là, en l'occurrence, les orques qui sont ici, qui ont utilisé un dad jump, qui sont arrivés à plus de 9 pouces de ces châssis, ont décidé de laisser courir un petit cordon avec ce gars-là, de façon à avoir un personnage hors ligne de vue. Pourquoi Parce que si j'arrive avec mon dad jump et que je rate ma charge, oh, c'est raté, je relance car je suis un orc, et eh ben c'est encore raté. Du coup, je me retrouve un petit peu comme un fruit dans la pampa. Ce qui va se passer, c'est qu'avec une figurine hors ligne de vue, si mon adversaire utilise un châssis pour me tirer dessus eh bien, et que je vais retirer mes pertes, je peux espérer euh, retomber sur mes pattes et me retrouver avec une figurine qui survit dans cette configuration-là, et du coup, me retrouver avec elle hors ligne de vue, non ciblable, et ainsi avoir un pack encore en vie avec les bonus orcs, notamment du moral qui vont me permettre, eh bien, avec une unité orc d'une trentaine de boys à côté, de ne pas avoir à tester sur mes phases de commandement, je peux survivre avec un boys et de ce fait revenir au prochain tour avec un pack complet grâce à un stratagème. D'autres armées, type les nécrons qui vont se relever suite à des pertes. Euh, vont pouvoir aussi utiliser ce, ce système de micro-gestion et garder toujours une petite figurine en cas de survie dans un coin bien caché. En tant que bon joueur orc, j'arrive euh, dans la face de mon adversaire Astra Militarum avec un gros jump des familles. Mon pack de boys arrive donc à plus de 9 pouces eh bien, de mon châssis qui est ici et de mes gardes qui sont là. Je vais déclarer en charge bah, mes cibles éligibles, le Lehman Ross, et les fantassins. Je fais donc une charge pouf, une charge à 11 je suis refait, mon objectif va être de me graber sur un châssis de détruire une unité, de contrôler deux objectifs et de venir cliquer, non pas grabber mais cliquer sur les manros là. Tout simplement je viens de faire 11 à la charge je vais envoyer un premier boys ici au contact de façon à valider ma charge toujours le laisser toujours le laisser à Moins d'un pouce, mais pas en contact avec la figurine, ce qui va me permettre de gagner du terrain sur les phases de piline et de consolidation systématiquement. Ensuite, eh bien, à 11 pouces, je vais pouvoir envoyer une figue ici le plus large possible pour faire la technique, la technique dite de l'essuie-glace. Quand on est un joueur orc et qu'on fait des charges à 11, généralement, on est plutôt content de nous-mêmes. Et en plus, si je suis gourmand, je vais faire en sorte de garder une petite source de sans-peur ou un simili sans-peur avec mon big, mon big boss qui est juste là. J'ai fini ma charge, je vais donc pouvoir faire une phase de piline de 3 pouces euh, vers la figurine ennemie la plus proche. D'où l'intérêt de ne pas contacter ce châssis-là, parce que ma figurine qui est ici va pouvoir faire 3 pouces ici. Celle qui est ici va pouvoir faire 3 pouces ici. Celle qui est ici va pouvoir se rapprocher pour garder la cohésion. Celle-ci aussi. Celle-ci tient l'objectif 4. Euh, cette figurine-là est plus proche du châssis. Je vais donc la garder ici et surtout conserver ma cohésion d'unité ici. Elle peut avancer dans cette de cette façon-là. Lui va regagner ma cohésion là. Lui va reprendre la cohésion. Lui va avancer un petit peu. Lui va avancer un petit peu. Ici, de ce côté-là, eh je dois avancer vers les fantassins. Lui garde la cohésion, donc je ne vais pas le bouger. Lui, en revanche, va venir au contact. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Lui, va venir faire 3 pouces pour passer là. Et lui, va venir faire 3 pouces pour se retrouver là. Je vais donc taper. Euh, généralement, les orques n'ont pas trop de mal à enlever des fantassins avec de l'endu 3 et de la à 5. Donc ça, ça disparaît. Et enfin, je peux refaire une phase de consolidation de 3 pouces. Qui fait que je vais pouvoir, ici, contacter ce Léman Garder ma cohésion d'unité. Ici, continuer grabber mon châssis, ici contrôler mon objectif 4 et ici garder mon aura de cassage de tête. J'ai donc avec une charge pu gagner du terrain, détruire des unités, graber une autre unité pour me prémunir euh, des tirs de l'armée adverse et cliquer à Lehman Rush, qui du coup ne pourra pas tirer sur son prochain tour. Mon, mon Big Boss Orc et mon pack de boys ont chargé cette escouade d'aberrant, on est au corps à corps il est très important de savoir séquencer ses attaques et notamment le choix de ses premières unités qui vont taper euh, de façon à anticiper le retrait des pertes de l'adversaire. Pourquoi Si mon adversaire fait l'erreur de faire taper ses boys en premier et disons qu'ils enlèvent, allez, deux, trois aberrants, eh bien, mon Big Boss Orc n'est plus éligible à taper. Il pourra en revanche effectuer un piling de 3, ne pas taper et refaire une consolidation de 3, certes, mais je perds l'ensemble de ces attaques. Ce que je préconise dans le cadre de combats multiples, faites d'abord taper les figurines qui ont le moins d'unités en socle à socle. Là, dans ce cas de figure, le Big Boss qui est ici n'a qu'une figurine en contact. Donc c'est-à-dire que si je commence à faire un ou deux morts, et que euh, la prochaine figurine se retrouve à plus de 4 pas de lui, il ne pourra jamais taper. Faites d'abord taper votre big boss et ensuite faire taper vos boys. Et pas l'inverse, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une unité qui tape en moins. Dans les phases de corps à corps, si vous engagez des personnages importants et que vous chargez des unités qui ont des grosses capacités au corps à corps, là c'est vraiment le cas on a un big boss, on a des aberrants, on a des boys. Euh, lors de votre charge, je vous invite à venir contacter un maximum de figurines. J'effectue ma charge avec mes orques. Oh, c'est encore une belle charge. Et ce que je vais faire, c'est vraiment venir avec mes boys contacter tous les socles de mon adversaire. De façon à ce qu'il ne puisse pas effectuer de mouvements de consolidation et de piline, puisqu'il sera engagé. Pourquoi je vous dis ça comme on l'a dit précédemment, faites taper votre big boss en premier, c'est lui, lui qui a le moins de cibles éligibles, qui a le moins de figurines et de socles à porter. Je vais faire taper mon Mega Boys, et je vais peut-être enlever euh, deux aberrants, on dira. Le joueur Sealer aura l'occasion d'utiliser 2.com pour reprendre la main et faire taper ses aberrants avant vos boys. Dans cette configuration-là, vu que je suis venu socler tous les aberrants, il n'aura éventuellement qu'une figurine qui pourra taper sur mon Big Boss. Et c'est la cible que je veux protéger. Donc, en venant socler tous les aberrants, je me prémunis d'éventuelles attaques sur mon Big Boss. En face de corps à corps, il y a une notion très importante à prendre en compte, c'est les interventions héroïques. Alors, il faut savoir que tous les personnages sont capables de faire une intervention héroïque euh, et qu'il y a certains codex, qui vous permettent de faire des interventions héroïques avec des unités et il y a certains codex même qui vous permettent de faire des interventions héroïques à 6 pouces au lieu de 3 Toujours prendre en compte les capacités de votre adversaire Là on va rester dans des choses basiques avec mon big boss qui est capable de faire une intervention héroïque et mes aberrants qui vont charger Donc on en a parlé au tout début notamment pour le positionnement laisser l'intervalle de 2 pouces pour pouvoir faire des interventions héroïques ce qui fait que lorsque mon joueur va décider de charger mes boys, il va être obligé de charger mes boys et mon Big Boss pour pouvoir taper dessus à l'intervention héroïque. Si mon joueur aberrant ne choisit que les boys, quand il va prendre l'intervention héroïque du Big Boss, il ne pourra pas taper sur Big Boss. Du coup, intéressant de charger tout le monde. Comme ça, ça vous permet de garder une latitude en termes de cadence et de choix de cible. Je vais donc charger avec mes aberrants. et finir ici au corps-à-corps. Corps. Mon Big Boss peut donc faire son intervention héroïque. Il se trouve avec une figurine ennemie à moins de 3 pouces de lui. Il va donc pouvoir passer et faire une intervention héroïque de 3 pouces. Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est qu'il doit finir à moins d'un pouce d'une figurine ennemie pour valider son intervention héroïque. Maintenant, et ce qu'on va montrer dans ce cas-là, notamment avec un mauvais placement de l'adversaire, quand mes aberrants ont tapé, etc. etc. et que je vais activer mon Big Boss, celui-ci va pouvoir faire un piline de 3 pouces, et donc contacter le patriarche et lui taper dessus, rien ne l'en empêche, vu qu'il a réussi son intervention héroïque. Je peux aussi essayer de me prémunir de mon intervention héroïque. Notamment si mon adversaire a laissé un petit peu trop d'espace entre le socle de sa figurine et son patron. L'important pour moi va être de finir à moins d'un pouce de mes boys et à plus de 3 pouces de mon Big Boss. Dans ce cas de figure-là, je peux le faire. Je vais donc faire ma charge et envoyer une figurine ici à moins d'un pouce. Elle est à plus de 3 pouces de mon personnage adverse, je suis donc pas mal. Ce que je vais pouvoir faire, c'est donc rester ici systématiquement à plus de 3 pouces de façon à me prémunir de l'intervention héroïque. Ma phase de charge est finie, ma charge est validée, je vais donc pouvoir m'activer et cette fois-ci finir à moins de 3 pouces de mon Big Boss, puisque l'intervention héroïque se faisait à la fin de la phase de charge. Je vais donc pouvoir... Piline in 3 pouces et faire taper tous mes aberrants et être relativement serein sans me prendre les gros taquets de notre Big Boss. En phase de corps à corps, pensez dans la mesure du possible à déclarer toutes les unités qui sont à 12 pouces, notamment quand il n'y a pas de tir de contre-charge, comme c'est le cas dans ce, euh, dans ce cas de figure. On a un pack d'aberrants adverses, un deuxième pack d'aberrants adverses et un patriarche. Il n'y a pas de tir de contrecharge. charge donc, déclarer tout le monde en charge à 12 pouces. Ça va vous permettre de vous assurer une charge si vous faites un petit G sur une unité qui est proche. Et si vous faites un gros G, vous allez pouvoir aller cliquer les unités qui sont plus loin. Je fais donc ma charge. Voilà. Je fais 7. D'accord Ça veut dire que je pourrais contacter cette unité-là. Éventuellement celle-ci. Allez, j'ai envie de me farcir le patriarche. Je vais utiliser un point de com. Je fais 12. Ce qui va me permettre de me déplacer et de venir ici contacter le Patriarche. Intervention héroïque avec des jetpacks, ça c'est cadeau. Quand vous avez des unités qui fly et qui bénéficient de ce Keyword, c'est vraiment le mot-clé le plus fort de Warhammer 40000 c'est le mot-clé Fly, les personnages qui en bénéficient vont pouvoir en bénéficier sur leurs interventions héroïques, c'est-à-dire ignorer toutes les figurines euh, pour se déplacer, c'est très bien, et en plus on va voir qu'on peut faire des petites choses supplémentaires, là on a des Space Wolves qui ont la capacité en plus de faire des interventions héroïques à 6 pouces, euh, mon joueur Orc va commencer par charger avec ses Nobs. il va déclarer tout à 12 pouces, ça ne mange pas de pain, je fais donc ma charge avec mes Nobs. C'est une petite charge, mais c'est une charge réussie quand même. J'aurais déclaré tout le monde en charge. Je vais venir ici à 6 pouces, essayer de me rapprocher un maximum des personnages adverses. Malheureusement, ma charge était un petit peu trop courte. Je vais donc faire le choix de venir par ici, notamment pour laisser un maximum de place pour mes boys. Je vais charger avec mes boys. Là, c'est beaucoup plus sympa. Je vais donc avancer tout ce petit monde de 9 pouces, et on est pas mal. Fin de la phase de charge, j'ai donc mes personnages qui vont pouvoir faire des interventions héroïques, ça va être le cas pour les deux, il n'y a pas de notion de se rapprocher de la figurine la plus proche ou autre pour faire ces interventions héroïques. Là j'ai deux menaces, j'en ai une qui sature à force 4, ok. Et j'en ai une qui envoie des gros coups de disqueuse. Selon comment je suis équipé, qu'est-ce qui vaut mieux Prendre soit plus d'attaques, soit euh, des disqueuses qui font beaucoup de damage. Je vais dire que je vais faire mon intervention héroïque et que je vais être malin et je vais jouer sur ma micro-gestion. Je vais donc faire une intervention héroïque à 6 pouces et venir me positionner ici avec euh, mon patron. Et je vais faire la même de ce côté-là et je vais venir ici à 6 pouces avec mon patron. Ce qui fait que mes méga Nobs sont dans le vent, et quand mes orcs vont taper, concrètement, j'aurai éventuellement 4 figurines qui seront éligibles à taper sur mes patrons. Et c'est bien tout. D'où l'intérêt d'avoir euh, ces personnages et de les positionner judicieusement. Autre type de configuration, on va sanctionner le joueur orc qui a très mal positionné son big boss. Mauvaise micro-gestion de sa part. Et ça va être immédiatement impactant sur la partie parce que mes patrons vont pouvoir faire une intervention héroïque à 6 pouces. Alors certes, mon Big Boss est à plus de 6. Je ne peux pas le contacter immédiatement. En revanche, je vais pouvoir me mettre ici. Et avec lui, je vais pouvoir faire la même chose, me mettre ici. Ce qui fait que lorsque j'activerai mes patrons, je vais pouvoir faire passer celui-là ici et donc taper sur le Big Boss. Et lui, je vais pouvoir le mettre ici toujours en me rapprochant de cette figurine qui est la figurine la plus proche, mais en contactant mon Big Boss. Erreur de micro-gestion du joueur orc qui a mal positionné son Big Boss et qui en est immédiatement sanctionné. On va maintenant parler d'une petite clarification au sens propre des règles du jeu. C'est des clarifications qui sont appliquées à l'ETC et qui donc font l'objet de conventions spécifiques pour euh, les, les gros tournois, euh, que ce soit euh, les qualificatifs en France ou alors sur les tournois internationaux. Euh, de façon à clarifier le fait euh, de pouvoir charger dans les ruines, et notamment quand on, peut, quand on ne peut pas placer sa figurine euh, sur un étage, il est dit tout simplement que lorsque je fais ma charge, on considère la figurine chancelante jusqu'au point qu'elle atteint grâce à sa charge. Là, euh, il y a 7 pouces qui me séparent, de ce bâtiment-là, de l'étage du bâtiment, je vais donc faire ma charge et comme je suis un orc, je la relance, je fais donc 8, ce qui veut dire que mes figurines qui sont là peuvent être considérées comme étant ici, donc à moins d'un pouce de mon adversaire. Donc ces figurines-là, elles sont considérées comme étant ici, mais je les laisse en bas parce que euh, il faut que je puisse les positionner. Les autres figurines vont pouvoir faire 8 pouces, vont pouvoir euh, s'avancer de 8 pouces. Donc, celui-ci venir éventuellement monter à l'étage. Eux vont pouvoir rester ici, lui monter à l'étage, les autres s'entourer, etc. etc. J'ai donc euh, fait le compte que je pouvais placer 1, 2, 3, 4, 5, 6 orques. Il faut savoir que ces 6 orques sont considérés comme étant là. Donc, éligible pour taper sur mes Space Wolf, néanmoins les figurines qui sont en dessous doivent respecter la cohésion d'unité donc forcément sont à plus de, de 3 pouces de la figurine qui est au-dessus. De ce fait, celles-ci ne peuvent pas taper quoi qu'il arrive puisqu'elles sont trop basses, il faut être à moins d'un pouce d'une figurine engagée. Je vais faire taper mes 6 orques et disons que, euh, disons que pour le cas, je n'enlève pas de figurine adverse parce que euh, j'ai fait des mauvais jets, ou alors mon adversaire a bien sauvegardé. Dans quel cas, mes figurines sont considérées comme étant à leur place, c'est-à-dire au sol, tout simplement. Si en revanche, j'ai tué une figurine adverse, je peux immédiatement mettre une figurine ici à sa place. Je devrais bien évidemment garder la cohésion d'unité avec l'étage du dessous et euh, les autres pourront effectuer leur mouvement de piline pour euh, soit progresser comme celle-ci, soit éventuellement monter d'un l'étage comme celle-ci. Encore une clarification au point de vue règle. Euh, qui est impacté euh, par les conventions ETC. Ça va être les charges dans les bâtiments par les unités qui ont le mot-clé fly. Il faut savoir que les unités qui ont le mot-clé fly considèrent toujours la 2D pour se déplacer. C'est-à-dire que si ma figurine est ici et qu'elle veut se déplacer ici, elle aura juste 3 pas à effectuer. Donc ce mouvement-là m'aura coûté 3 pas. En revanche, c'est différent lors de la phase de charge. Mais euh, Mes orques qui sont là et qui arrivent via DATJUMP, Jump, dira-t-on, euh, arrivent à plus de 9 pouces des unités Space Wolf Adverses. Ici. Néanmoins, si on prenait la 2D, j'aurais une petite charge. Une charge environ. Euh, une charge environ 6 pouces. Il est donc clarifié dans les conventions ETC que les charges dans les ruines, dans ces types de bâtiments-là, ne se calculent pas en 2D, mais se calculent bien en 3D. Et donc. Mais Storm Boys étant arrivés à plus de 9 pouces de mes Space Wolf, c'est donc une charge à 9 que je devrais réaliser pour réussir à les impacter. C'en est donc fini de cette vidéo sur la microgestion. Tout ce qui vous a été présenté ici, c'est un ensemble d'expériences de, et de retours de jeu euh, que j'ai pu avoir euh, au cours de toutes mes parties, que ce soit en amical ou en tournoi. Donc j'espère que tous ces cas de figure vont vous servir. Il y a encore bien d'autres choses qu'on va pouvoir aborder sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous aussi, vous avez des choses que vous voulez partager, si vous aussi, il y a des cas de micro-gestion qui vous semblent importants euh, eh d'aborder. En tout état de cause, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV et je vous dis ciao les seigneurs de guerre